Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue, bienvenue à vous. Alors, je vous accueille sur euh, ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Euh, tout d'abord, avant de commencer donc cette, euh, ce décryptage de la nouvelle lune, je voudrais vous remercier pour euh, être si nombreux à venir me voir euh, et à me consulter sur mon site, hein. Alors euh, vraiment un grand merci à vous tous et pour les personnes naturellement qui viennent euh, juste de me découvrir là comme ça par hasard et eh bien je voudrais vous dire que si vous voulez recevoir euh, les vidéos donc de ma chaîne euh, de ma chaîne YouTube, il suffit de vous abonner et vous serez euh, directement informé. Voilà, dès qu'une vidéo sera sortie. Alors, mes amis, nous allons voir, sans vous attendre, là, des énergies donc de cette nouvelle lune du 7 novembre 2018. Je vous ai toujours dit, <rire> depuis un moment, depuis 2018, donc c'est une année qui est très particulière. Et là, on va voir que le 8, quelque part, le chiffre 8 est assez récurrent. Alors... Euh, Numérologie, donc ça correspond au côté, disons, euh, infini, ce que je prends, ce que je mature, ce qui retombe, la façon dont je le retourne et je le remature. Il y a un côté toujours karmique qui intervient là, mais c'est exactement, disons, un, les mêmes situations, mais vues et vécues de différentes façons, euh, toujours, disons, euh, plus affinées plus peaufiné, euh, mieux géré, et oui ça s'appelle disons le vécu, ça s'appelle l'expérience et chaque nouvelle lune quelque part, à nouveau euh, un petit redépart, ici ce redépart est vraiment marqué justement par le chiffre 8, donc ce chiffre d'infini, et je vais vous dire tout de suite pourquoi, avant d'aller voir un petit peu plus loin et aller voir les planètes. Nous voyons donc que certaines planètes sont euh, vraiment, disons, dans leur signe. Alors vous avez, euh, à l'heure actuelle, ça c'est pas une planète, c'est le nœud, hein, c'est le nœud nord qui vient, qui va rentrer là, le 8 novembre, dans le signe de, du cancer, sachant que le signe du cancer porte le chiffre 8. Vous voyez, là, en maison 8, nous étudions la nouvelle lune, donc, qui est à l'heure actuelle, donc, dans le scorpion, scorpion maison 8, et la nouvelle lune va être juste pile-poil au milieu donc au 15e degré. Bien, ça c'était un petit une petite aparté. Bien, on va voir également que Jupiter hein, la planète donc qui occupait le signe euh, du scorpion part, ah, et le 8 <rire> et le 8 il va se retrouver disons dans son propre signe en Sagittaire. Oui, 8 et 8 et 8 c'est récurrent quand même hein. Et là, on voit que Neptune, la planète des poissons, donc le signe des poissons, euh, ben, Neptune est en poisson. Mais Neptune, c'est la huitième planète. Vous voyez, à nouveau, enfin, beaucoup donc de signes d'eau. L'eau, c'est vraiment la vie c'est l'expression de toutes euh, nos émotions avec le côté, disons, indifférencié, hein, comme un poisson qui est dans l'eau euh, et l'autre poisson qui est dans l'eau, ils n'arrivent même plus à savoir, disons, où est la différence, il y a une forme de fusionnage, euh, là, qui est absolument extrême et qui commence à devenir peut-être un petit peu étouffante si elle est mal gérée. Dans le sens où l'homme, l'individu, donc, a besoin de repères personnels, malgré tout. Et il ne peut pas être absorbé comme ça par la masse. Alors, comment créer son unité, son équilibre, quelque part à côté homogène avec la foule, tout en étant, disons, euh, construit Il se repère il a ses repères, il n'est pas l'autre, il n'est pas le tout tout en étant le tout. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué comme ça. Et bien figurez-vous que c'est vraiment la leçon, disons, de l'année 2018. Cette année, c'est euh, 2018 donc, c'est une année qui est extrêmement très forte qui a complètement bouleversé, disons, dans l'émotion, hein, les gens, les personnalités, beaucoup de troubles, beaucoup, il y a pu avoir beaucoup de difficultés en couple avec les enfants, avec même des accidents, disons, physiques et tout, des choses inattendues, des remises en question, des retours d'amour, je perds mon amour, je le retrouve, des gens qui sont très très loin et qui reviennent, Bref, il y a une chose qu'il faut voir aussi, disons, de cette année, il y a deux choses à voir, mais enfin, on va parler donc toujours du chiffre 8. Qu'est-ce qui s'est passé Là, je voudrais que vous réfléchissiez, vous, chacun, dans votre tête, vous fassiez le point, parce que ce 8 est récurrent, donc cette année, pour plein, plein, plein d'expressions, de, ce chiffre 8 nous renvoie ah, il y a huit ans en arrière. Qu'est-ce qui m'a profondément, disons, ému, bouleversé, choqué, euh, enthousiasmé Vous voyez, enfin quelque chose, disons, vraiment de très très fort. Hein. C'est pas anodin. Hein. Il y a huit ans, c'est pas, c'est pas, c'est quelque chose donc qui a été euh, marquant, qui vous a marqué pour euh, pour un un secteur donc de votre vie où vous avez été, disons, euh, ému hein, dans l'âme qui vous a bouleversé, un hein, événement qui vous a bouleversé. Voilà. Et il y a un espèce de côté boomerang là qui arrive, disons, dans l'émotion. Nettoyage, grand nettoyage avec cette nouvelle lune. Grand nettoyage avec cette nouvelle lune. Un nouveau départ. Toutes les planètes, petit à petit, là, sont en train de se fixer dans leur propre signe. Saturne est chez lui, en Capricorne. Aussi, vous voyez, Neptune est chez lui, en Poisson. Vous voyez euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Jupiter, donc je vous l'avais signalé, est chez lui en Sagittaire. Et il y a une forme de synchronicité là, qui ne, qui ne peut plus tenir du hasard. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais euh, vous, vous montrer. Donc ce ne sont plus des petites lunes euh, nouvelles et anodines. Là, on va parler, je veux dire, euh, presque de poussière-lumière. Vous savez, il y a la poussière-lumière des poussières fossiles. Ça, on nous dit qu'il y a encore tout ça, disons, dans, dans l'air qu'on respire et tout, et, et qui nous vient, disons, du début des, des temps. Euh, et, de cette, de, cette, de cette explosion, donc, cette époque, donc, il nous reste également cette, cette lumière fossile qui, qui est là et qui titille, et qui ne veut pas tomber, disons, dans cette cendre. Absolument pas. Et là, on voit que la Terre réagit. On voit, on voit, physiquement, la Terre réagit. Donc, alors, si vous voulez que je vous fasse un petit peu quelques petites annonces comme ça, euh, qui sont vraiment très actuelles, mais que j'avais déjà annoncé dès le mois de juillet ou août, je crois, ou peut-être avant, je ne me souviens plus, dans le sens où je vous avais dit, beaucoup d'eau, et naturellement, euh, en même temps, disons, des volcans, des explosions de volcans. Euh, bug, également, euh, côté, disons, euh, informatique. Donc, là, on a euh, vraiment quelque part euh, un côté qui craque de tous les côtés, et même un bug informatique qu'on peut rattacher donc à l'humain dans le bug du cerveau. Vous savez, on bug, on est en train de bugger, là, on ne sait plus. Voilà. Alors, maintenant, si on allait voir un petit peu donc cette, euh, ce que je vous ai mis là sur le tableau, et je vous montrerai des ongles au fur et à mesure. Alors, le nœud nord bien arrivé donc le 8 novembre, donc en cancer, et bien euh, là euh, le cancer naturellement c'est le côté foyer, famille, son corps, son intérieur, se construire, s'individualiser par la même occasion dans le sens où que chaque chose doit trouver sa place, vous voyez, et donc là il y aura un travail sur soi à faire disons euh, euh, reconnaître ses propres qualités euh, et donc euh, mettre tout son cœur, disons, pour euh, les développer et développer en même temps cette confiance en soi parce que lorsqu'on travaille euh, ce que l'on aime, il y a un côté, disons, où on se valorise. Voilà, on est content, on est content de ce qu'on a fait, quoi que ce soit, on est content, on se valorise et là, naturellement l'énergie remonte on a beaucoup plus de force par des petites choses comme ça c'est très intéressant que le nœud nord maintenant soit naturellement donc dans le signe euh, du cancer pour développer cette euh, cette euh, cette intériorité mais force chaleur construction pas enfermement mais sécurisant en même temps. Voilà ce qui va se passer, disons, dans le nord, là, pour euh, le, ce qui nous arrive comme, comme énergie. Donc le 8 novembre, sachant que je vous ai dit, le 7 novembre, le, scor le, le scorpion reçoit la nouvelle lune, donc à 15 degrés, donc juste au milieu, vous voyez de son signe, ça c'est pas anodin non plus, c'est vraiment carrément dans le centre. Le centre, c'est toujours très intéressant. Nous voyons que le 7 novembre, le 7, c'est un mercredi. Mercredi, c'est également le milieu de la semaine. Ça, il faut le remarquer également. Le milieu de, le milieu de, nous donne comme indice la capacité de se reprendre en main, de se réactualiser, parce qu'on a mis mi-parcours et on peut profiter de toute cette force pour pouvoir se réorganiser, pour attaquer un nouveau départ, quelque part, de façon à ne pas partir en... On, oui, on, on réactualise un petit peu son, son chemin, tout simplement. Voilà, on a à mi-course. Et donc, ça, c'est vraiment une, une, une énergie à prendre euh, de toutes ses forces, hein, là, pour euh, euh, la nouvelle lune du 7. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune pour pouvoir avancer et eh bien il faut se désintoxiquer dans le sens où il faut désintoxiquer euh, des toxines les toxines désintox ces toxines tout ce qui est toxique dans votre vie quelque part un peu les métaux lourds ce qui est lourd à porter ce qui est lourd à digérer ce qu'on peut plus trimballer et eh bien font tout simplement euh, lâcher le barda voilà, il faut vraiment lâcher le barda pour pouvoir avancer et se tourner, disons, euh, vers, une autre, euh, vers une autre façon, disons, euh, d'exister et de se construire. Ça ne marche plus, il faut faire autrement et il faut avoir le courage de lâcher, disons, euh, euh, ce qui nous tenait, euh, bah, pas, pas debout, parce que c'était que des béquilles pour, pour finir, voyez, tiens. Et si je vous euh, dis ça, c'est que Jupiter sort donc hein, euh, du scorpion. Et Jupiter, c'est un, une planète qui apporte un, un soutien absolument immense au scorpion qui, euh, euh, qui pourrait s'effondrer quelque part s'il n'avait pas parfois, disons, l'aide euh, jupitérienne. Oui, oui, mes amis, à ce point, à ce point... Et, attendez voir, j'ai peut-être un petit chat, là. Hein, ben oui, c'est mon chat. <rire> c'est mon chat. Vous savez, le chat, il, donne, il déteste les portes fermées. Voilà. Et, et donc, euh, Jupiter, euh, s'il si part, la vie, elle est quand même bien faite. C'est un signe du ciel pour nous dire, vous êtes prêts. Et oui, parce que malgré tout, ce sont des réels signes céleste pour nous dire c'est le moment de faire ça, c'est le moment également de comprendre que si une aide, un soutien part, c'est un soutien Jupiter et eh bien c'est que tu es capable toi maintenant de pouvoir être debout et de pouvoir faire les choses c'est merveilleux ça quand même donc c'est extrêmement encourageant on est capable de le faire et maintenant je vais vous montrer quelque chose c'est une donc là le feu donc, de Jupiter sera activé d'une façon tout à fait incroyable. Donc, euh, le, le scorpion garde naturellement en mémoire euh, cette, euh, cette force. Hein, hein, pas de problème. Et je voudrais vous montrer quelque chose d'autre. Donc, Uranus, regardez bien un petit peu comme ça se croise. La planète du Verseau, la seconde planète du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus, euh, maintenant, euh, arrive en bélier, donc le 7 novembre. C'est tout en même temps, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe en verso Eh bien, il y a la planète Mars qui appartient en bélier. Ça switch sans arrêt. Vous voyez, c'est un peu comme si on encordait, on revient, on met et on sert à l'heure actuelle, mes amis, en 2018, 2019, 2020. Il y a quelque chose de tout à fait fantastique qui se prépare. Et ne loupez pas le coche. Ne loupons pas le coche. Nous sommes absolument tous impliqués. Et ça peut être vraiment tout à fait merveilleux. Pas se laisser abattre, signe du scorpion. Ne pas se laisser abattre. Une force, scorpion, inimaginable. On le croit mort, il n'est jamais mort. <rire> incroyable, hein Il est incroyable, ce scorpion. Alors... Là, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Le nœud nord... Ah oui, Saturne en Capricorne, évidemment. Alors là, pour Saturne en Capricorne, je vais juste dire une petite chose qui se trouve en face, donc, du, euh, du nœud nord. Hein, euh, et que le travail, c'est bien. L'autorité, c'est bien. Mais si toutes ces choses-là ne sont créées hein, quelque part comme un, un, une bulle de, de fonction sociale pour vous personnellement nous écraser, nous étouffer, c'est sûr qu'il y aura, disons, une forme d'explosion, d'explosion, disons, euh, bug, bugger, on peut bugger, carrément on peut bugger. La nouvelle lune... Donc, euh, pendant ces... Moi, je veux dire, va. chaque... Maintenant, chaque... Chaque planète, il y a une forme de... Euh, euh, la lumière ne part plus. Il y a toujours un petit bout qui reste, et qui reste, et qui reste. Naturellement, la lune se renouvelle, les planètes bougent et tout. Mais à l'heure actuelle... C'est pas comme ça que ça fonctionne, il y a toujours, disons, comme si on gardait un bout de strate, un bout de strate, un bout de strate, pour construire quelque chose de beaucoup plus global, donc parce qu'on va, ni plus ni moins, disons, vers un monde complètement différent, qui va fonctionner différemment. Et les gens, disons, qui veulent quelque part, voyez, avancer, se réactualiser, et eh bien il faut euh, qu'ils sachent que à l'heure actuelle, vous voyez, sachant que le Mars se trouve en Verseau, comme je vous l'ai dit, et qu'Uranus donc est en bélier, donc il y a un côté disons euh, de, de, de valeur individuelle hein, euh, qui est pris en compte dans cette masse et que le travail est fait pour être, euh, disons, euh, ne plus être mouton, vous voyez, être bélier, mais un beau bélier, un beau bélier, <rire> un des gens, disons, euh, euh, de valeur, euh, qui acceptent le changement, nouveau départ, voilà de pourquoi elle travaille, à quoi elle travaille la lune en ce moment, à chaque fois qu'elle apparaît. En ce moment, c'est souvent le même message. Lâche, lâche. On va vers un nouveau monde. Et je, quand je fais, par exemple, les énergies de la semaine également, il euh, y, y a toujours ce côté, disons, je vois, où c'est à chaque fois, c'est mais lâche, lâche, parce qu'on va vers quelque chose d'autre, hein. quelque chose de nouveau, mes amis, voilà. Et lorsqu'on euh, part... Euh, avec de nouvelles bases, en se disant, bah, écoutez, très bien, je ne sais pas où je vais, donc euh, je prends un petit bagage tout simplement et vive l'aventure quelque part. Je suis open, je laisse un petit peu mes bagages qui servaient à rien du tout et que, qui, qui m'encombrent. voilà, et bien c'est un petit peu ça, vraiment la nouvelle lune, de façon à ce que vous puissiez vraiment. Euh, vous renforcer, vous réactualiser euh, et, et vous quelque part muscler de l'intérieur hein, et vous faire vraiment plaisir hein, prendre conscience complètement que vous êtes une personne tout à fait merveilleuse hein, merveilleuse et que belle pour la vie, pour la société pour votre famille que vous reconnaissez c'est un peu le message des ondes de cette nouvelle lune reconnaissez Reconnaissons enfin que nous sommes des gens de valeur. Arrêtons cette espèce de compétition euh, euh, qui nous ruine quelque part. C'est un petit peu ça. En euh, 2019, il y aura des, vraiment des très gros bouleversements. Euh, il y a beaucoup de choses, on n'en parlera absolument plus. Hein. Voilà, ça, ça sera obsolète. Hein. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, <rire> j'espère que cette vidéo vous aidera à profiter au mieux donc, de la nouvelle lune, mon petit chat. Je vais vous le montrer après. Hein. Et n'oubliez pas, donc, de, bah, à tout de suite, donc, sur mon site, hein, nous rendez-vous, euh, disons, vidéo. Euh, voilà. Pour, bah, pour découvrir aussi euh, ce que je fais, et donc euh, sur mon site www.taro-des-cinq-soleil.com. c'est là où vous découvrirez donc euh, tous mes services, mes amis. Alors, regardez juste avant de partir, je vais vous montrer mon chat. Ah, allez, il n'est pas magnifique celui-là. Hein? Au revoir, les amis. Au revoir. I don't know.